Les habitants des cinq départements d'Outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion et Mayotte ont globalement un niveau de pauvreté plus élevé qu'en France continentale. Comment mesure-t-on la pauvreté Habituellement, la notion de pauvreté est approchée par le taux de pauvreté monétaire. C'est ainsi que l'INSEE mesure par exemple la pauvreté sur le territoire national. Pour ce faire, on fait appel à la notion de niveau de vie qui correspond au revenu des ménages après impôt divisé par le nombre d'unités de consommation. Prenons un exemple. Sur l'illustration suivante, tirée de l'INSEE, nous avons un couple avec deux enfants. La première personne adulte du foyer va compter pour une unité de consommation, la deuxième personne adulte pour 0,5 et chaque enfant de moins de 14 ans pour 0,3 unités de consommation. Cette échelle d'équivalence tient compte des économies d'échelle au sein du ménage. En effet, les besoins d'un ménage ne s'accroissent pas en stricte proportion de sa taille. Lorsque plusieurs personnes vivent ensemble, il n'est pas nécessaire de multiplier tous les biens de consommation par le nombre de personnes pour garder le même niveau de vie. On n'a besoin que d'un seul réfrigérateur, par exemple. Dans l'exemple qui suit, cette famille correspond à 2,1 unités de consommation. En supposant que le revenu du foyer soit de 3 000 mensuels et que le montant des impôts s'élève à 300 euros, le revenu disponible mensuel du ménage sera de 2700 euros. En divisant cette somme par le nombre d'unités de consommation, on obtient le niveau de vie, soit 1285 euros par mois dans cet exemple. Lorsque l'on effectue ce type d'étude dans les DOM et en métropole, on obtient la distribution suivante. On constate que le niveau de vie des habitants des DOM est globalement inférieur à celui de la population métropolitaine. Ainsi, en 2017, en Martinique et en Guadeloupe, le niveau de vie médian, qui partage la population en deux parties égales, se situe respectivement à 1360 et 1310 euros, mensuels, contre 1700 euros en métropole. À La Réunion, on a un revenu médian de 1160 euros. En Guyane, 920 euros et à Mayotte seulement 260 euros. Cette analyse fait ressortir par ailleurs que 3 personnes sur 10 ont un niveau de vie inférieur à 950 euros par mois aux Antilles, 850 à La Réunion, 640 en Guyane, contre 1340 euros en Métropole. Les écarts se réduisent en revanche pour les hauts revenus. Si on s'intéresse aux quatre dômes historiques, on constate que les 10% des personnes les plus aisées, c'est-à-dire qui ont un niveau de vie supérieur à 2800 euros par mois, ont un niveau de revenus comparable à celui de la France continentale. Graphiquement, on peut s'apercevoir que les courbes ont tendance à se rapprocher à droite du graphique. Ce seuil des 10% des plus riches est néanmoins de seulement 1 800 euros par mois à Mayotte. Cette analyse à partir des niveaux de vie nous amène à un premier constat, à savoir un niveau de revenu qu'on peut qualifier de très faible par rapport à la métropole dans le bas de la distribution et comparable à ceux de la métropole dans le haut de la distribution, hors Mayotte. En conséquence, l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est plus prononcé qu'en métropole. Autrement dit, les inégalités de niveau de vie sont plus prononcées dans les DOM qu'en métropole. Les niveaux de vie étant plus faibles dans les DOM, la pauvreté y est naturellement plus répandue qu'en métropole. Le taux de pauvreté monétaire permet de mesurer cette pauvreté. Sera ainsi considérée comme pauvre, toute personne vivant avec moins de 60% du revenu national médian. Autrement dit, sera considéré comme pauvre en France une personne seule qui vit avec moins de 1010 euros par mois, ou un couple sans enfants qui vit avec moins de 1515 euros par mois, ou encore un couple avec deux enfants qui vit avec moins de 2120 euros par mois. Le tableau suivant récapitule les taux de pauvreté monétaire des cinq DOM comparés à celui de la France continentale. Concrètement, on constate que la pauvreté touche par exemple 4 personnes sur 10 à La Réunion, 1 sur 2 en Guyane et près de 8 personnes sur 10 à Mayotte. En comparaison avec la métropole, seul le département de la Seine-Saint-Denis, avec un taux de pauvreté de 28%, présente un niveau comparable à ceux des DOM. Pourquoi des taux de pauvreté si élevés à Mayotte Les raisons sont multiples et il est difficile ici de pouvoir les énumérer de façon exhaustive. Retenons néanmoins que la moitié de la population à Mayotte est de nationalité étrangère, dont une grande partie en situation illégale. Or, les prestations sociales élémentaires comme le RSA ne sont pas accessibles à la population étrangère non régularisée ou régularisée depuis moins de 15 ans. Concrètement, en 2018, seules 16 000 personnes bénéficient du RSA à Mayotte, soit 6% de la population, contre 24% dans l'ensemble des autres DOM. De surcroît, malgré les rattrapages de ces dernières années, le niveau des prestations sociales y reste très inférieur. Le RSA, par exemple, est de 50% inférieur. Comme on vient de le voir ici, la notion de pauvreté est souvent approchée par sa seule expression de pauvreté monétaire. Même si cette notion est pertinente, elle ne fournit en réalité qu'une image partielle de la pauvreté. Cette dernière est en effet également liée à la non-satisfaction de besoins essentiels comme l'alimentation, le logement, l'hygiène, les soins médicaux ou encore l'instruction. C'est la raison pour laquelle le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, propose un indicateur de pauvreté multidimensionnel développé par l'Université d'Oxford. L'indice se propose de comptabiliser les, les privations pardon, des populations dans trois domaines considérés comme essentiels dans la vie humaine, la santé, l'éducation et le niveau de vie. Concrètement la méthodologie de construction est similaire à celle d'un autre indicateur bien connu, l'IDH, l'indicateur de développement humain, c'est-à-dire qu'elle est basée sur l'agrégation de plusieurs variables. La figure suivante résume cette construction. Dans l'indice de pauvreté multidimensionnel, les personnes seront considérées comme souffrant de pauvreté si elles subissent des privations dans un tiers ou plus des 10 indicateurs présents à droite de l'écran. Le calcul de l'indice couvre aujourd'hui 107 pays les DOM n'étant pas des États indépendants, le PNUD n'effectue pas logiquement le calcul de l'indice pour ces territoires. Cet outil pourrait cependant être particulièrement pertinent pour mieux cerner la notion de pauvreté dans des départements comme Mayotte ou encore la Guyane. En conclusion, il apparaît à la lumière de cet exercice que c'est le dernier né des départements français, Mayotte, qui détient de très loin le record national en matière de pauvreté. Dans ce contexte, il ne fait aucun doute que les transferts financiers de la France et de l'Europe sont nécessaires. Ces transferts permettent de reproduire à Mayotte le processus de convergence en termes de niveau de vie qui fut observé pour les quatre premiers dômes. Pour autant, l'expérience de ces quatre dômes historiques prouve que l'augmentation des transferts publics ne peut garantir à elle seule la croissance économique et la baisse de la pauvreté. La politique du tout-transfert est donc bien insuffisante pour le développement de nos territoires ultramarins. Pour le comprendre, il faut être conscient que parmi les causes reconnues de la pauvreté figurent en premier celles relatives à l'exclusion du marché du travail. Les transferts publics vont agir essentiellement sur les composantes santé et éducation. S'agissant de la troisième, celle du niveau de vie, il est important de préciser que c'est uniquement le bon fonctionnement du marché du travail qui constitue la principale source de revenus pour la population. Il existe d'ailleurs un consensus chez les économistes pour considérer que c'est fondamentalement le bon fonctionnement de ce marché qui détermine à terme la capacité d'une économie à produire de la richesse et du bien-être pour la population. Il est donc manifeste que la baisse de la pauvreté dans les DOM se jugera uniquement à l'aune de leur capacité à insérer leur population de façon durable dans l'emploi. Je vous remercie.